Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Monthly Report où on va faire le plein de nouvelles concernant Star Citizen. Le travail continue sur les PNJ afin de leur donner un comportement un peu plus réaliste avec cette fois-ci un focus sur la gestion des munitions. Pour ce faire, ils ont créé une fonctionnalité qui permet aux PNJ de repérer les boîtes de munitions et qui leur permettra également d'adapter leur tactique pour, par exemple, rester à proximité de celle ci en cas de besoin. Les développeurs veulent que les PNJ rechargent au bon moment tout en leur permettant d'avancer, de tirer et de recharger dans la foulée, tout en envoyant une notification aux sous-fonctionnalités pour que les PNJ sachent quand ces chargeurs sont vides et qu'ils agissent en conséquence. Concernant Squadron 42, le comportement des vendules progresse bien. Cela concerne des mouvements spécifiques aux vendules, comme par exemple un saut en particulier, leur permettant de passer par-dessus de très grands objets. Les équipes ont principalement travaillé sur le javelin et son escorte pour s'assurer que les déplacements se fassent correctement. Cela comprend le déplacement d'un point A à un point B, le docking et la défense contre des ennemis. À savoir que les vaisseaux d'escorte contactent la tour de contrôle pour demander la permission d'atterrir et se posent sur le pad assigné. Il ne s'agit pas de trajet préenregistré. L'Invictus Launch Week était donc le moment idéal pour les développeurs de tester ces fonctionnalités pour des futurs événements. Le travail du mois dernier concerne principalement les barman avec une amélioration des animations et la correction de quelques bugs. Il travaille actuellement sur la possibilité pour le client de commander et consommer plusieurs variétés de boissons, également le fait de pouvoir utiliser différents sièges autour du bar. Tous les progrès qui sont faits sur les barman ont permis d'améliorer le système d'utilisable, puisque cette fonctionnalité est un véritable stress test pour ce système. Une fonctionnalité de debug a été créée pour la technologie de patrouille, permettant de mieux suivre les comportements lorsque les chemins sont placés à l'intérieur d'un objet container. Un bug causant l'arrêt des PNJ durant un déplacement a été corrigé. Il était causé par une mauvaise évaluation de la vitesse de déplacement du PNJ, ce qui mettait alors en pause. Le nouveau système de ciblage, le TTS, va être implémenté en 3.10 et remplacera le vieux système. Cela permettra aux PNJ de mieux choisir leurs cibles, que ce soit à pied ou en vol. L'équipe d'animation a travaillé sur énormément de systèmes différents. Cela comprend le body-dragging, le lancer ou la mise à terre, mais aussi la capacité des PNJ à faire des rondes et à déplacer des objets dans un hangar. Et ils ont complété les déplacements des Vandules. De nouveaux outils ont été créés afin de faciliter le processus de mock-up. Et les équipes sont d'ailleurs en train de voir comment continuer de filmer malgré la pandémie. Pour finir, de nombreux assets ont été créés pour l'Invictus Launch Week et encore bien d'autres choses. Le travail sur Piro 1 et Piro 2 est terminé, évidemment cela ne veut pas dire que les planètes sont complètes puisqu'il reste encore de nombreuses choses à ajouter et des finitions. Du coup les équipes en profitent pour programmer et détailler les tâches nécessaires pour Piro 3 et 4, utilisant les données récoltées durant la production des deux premières planètes. L'équipe anglaise continue son travail sur le Hercule, qui possède désormais des trains d'atterrissage, des chambres et des élévateurs. Et Il s'occupe actuellement de la porte de soute et des couloirs menant au pont. Deux vaisseaux qui ont déjà été annoncés sont en train de passer de concept à une phase de production active, avec un passage en white box très proche. Une toute nouvelle série de vaisseaux vient de compléter sa phase de white box, l'extérieur approchant de la phase finale. L'équipe US, elle, s'est concentrée sur l'Invictus Launch Week avec notamment le Cutlass Blue, le F7 Mark II et le F8. Ils ont également créé de nombreux skins militaires pour les différents vaisseaux. Pour finir, le Mercury continue son avancée avec les moteurs, la rampe, la salle des serveurs et le couloir menant au cockpit qui ont fini par phase de Greybox. Les torpilles, et les Gatling de chez Behring sont en phase finale et vous pouvoir recevoir leurs effets et l'audio. Concernant les armes FPS, le travail sur le Gemini C54 est terminé ainsi que sur le Lightning Bolt, tandis que le Behring BR2 approche de la fin. Un nouveau membre a rejoint l'équipe des artistes et a commencé une refonte du style de la marque Gemini, ce qui a amené une nouvelle interface Building Block pour le compteur de munitions du F55 et le R97. Bien sûr, ce n'est que le début de la refonte concernant toutes les interfaces d'armes. L'équipe PU a principalement travaillé sur la nouvelle Factory Lane de New Babbage, qui arrivera en 3.10, ainsi que sur l'Invitus, mais aussi sur les nouvelles No Fly Zone et la mise à jour de Grimix. Concernant Squadron 42, de nouvelles musiques continuent d'être créées et les équipes continuent d'améliorer les ambiances sonores des différentes zones de la campagne. Les équipes back-end ont réglé plusieurs problèmes de persistance sur le long terme et le portefeuille des joueurs. Ils ont également fourni du support pour Théâtre Foire et l'Invictus Launch encore, et continuent leur travail sur l'iCache et les microservices, ainsi que sur la nouvelle mécanique de raffinement et les services de persistance. L'équipe cinématique s'est principalement concentrée sur le chapitre 1, avec la complétion de l'ouverture du jeu, incluant du gameplay, des animations pour une bataille de tourelles à grande échelle, l'introduction d'un personnage clé du javelin et des réglages de caméra. Ils ont également mis à jour de nombreuses scènes du chapitre 2, testé des prises de vue avec une caméra unique pour le chapitre 4, mis en place le chapitre 5 et préparé les caméras pour le chapitre 13, rien que ça. L'équipe design cinématique a terminé la mise en place du système d'interruption pour toutes les scènes du chapitre 4 et sont en attente du level design. Une fois terminé, les animateurs pourront commencer leur travail. Les équipes ont travaillé sur la correction de bugs pour la 3.9 et sur la mise en place de documentation et de guides pour le code. Ils ont également travaillé sur un problème de performance du GPU causé lorsque la mémoire vidéo est faible et mis en place un planning sur 12 mois. Concernant le système de zone, l'équipe a réglé un problème concernant les hiérarchies profondes et les changements de zone et les objets définissant une aire. Concernant les composantes d'entité, ils ont effectué les premières modifications qui permettront par la suite la prise en charge des ratios d'affichage. Côté physique, le fonctionnement des threads a été modifié pour utiliser leur identification afin d'éviter des interactions avec des threads externes. Ils ont contribué à l'amélioration du body dragging et commencé à faire des recherches pour la déformation concernant les dommages physiques et comment découpler le render et la simulation de mesh. Ils ont ajouté un nouveau profileur de physique en temps réel et activé la séparation trimesh. Ils ont optimisé la suppression des verticles isolés et supprimé des ajustements d'étapes dans la physique. Une première version du Brush Wandering G12 a été proposée. Le travail continue sur le graphe de rendu et l'unification de la gestion des textures anisotropiques. Ils ont également réglé plusieurs problèmes de calcul qui concernaient le rematching pour qu'il puisse fonctionner correctement avec les différents filtres denoiseurs. Pour Squadron 42 spécifiquement, les équipes ont travaillé sur des interfaces d'affichage pour des objets spécifiques. Lorsque cela sera terminé, cela permettra d'avoir plusieurs états pour savoir si par exemple l'affichage est alimenté, endommagé ou s'il émet de la lumière. Du support a été fourni pour les cinématiques comprenant le tracking des tirs d'armes afin de permettre aux designers d'avoir un contrôle très précis sur quand et comment les armes tirent. Cela va de la plus petite arme du jeu jusqu'aux tourelles de vaisseau capital. L'actor team continue de travailler sur le body-dragging, améliorant la synchronisation visuelle entre le joueur et le corps déplacé. Ils continuent également leur travail sur le retour de force et l'implémentation de la mise à terre in situ. De la recherche et développement est actuellement en cours concernant la continuité de mouvement. Cela inclut des zones de transition dynamique et l'amélioration de la foulée via l'ajustement des mouvements. La majeure partie de l'équipe a travaillé sur l'amélioration d'Electronic Access, Théâtre et l'Invictus. Ils ont également terminé la première implémentation de la Training App qui sera bientôt disponible. Les équipes sont en train de finaliser leur travail pour la 3.10. Cela concerne le nouveau système aérodynamique atmosphérique et la courbe d'efficacité des réacteurs mais aussi de nombreux changements du système de ciblage qui comprend un changement d'interface et euh, les tunnels d'atterrissage liés aux nouvelles zones restreintes du jeu. Et des nouvelles améliorations du radar ont débuté mais sont prévues pour plus tard. L'équipe de gameplay a commencé à travailler sur des scènes qui avaient été laissées de côté jusqu'ici des chapitres 5 et 13. L'équipe nous explique qu'ils ont maintenant implémenté plus de 200 scènes, ce qui est une sacrée étape. Beaucoup de ces scènes nécessitent du travail additionnel, mais la majorité du travail d'animation est terminée, ce qui est plutôt cool. Ils continuent d'apporter leur support à l'équipe design qui peaufine des scènes du chapitre 4 et des scènes du chapitre 8, incluant une scène de transport de boîte très compliquée. Le travail a surtout consisté en de la correction de bugs et des problèmes de performance causés par une utilisation excessive du CPU. Un autre changement important pour les performances a été l'ajustement des résolutions de textures sur les ordinateurs possédant peu de mémoire vidéo. Le développement de Gen 12 continue, tout comme l'amélioration des tests automatisés du framework et des shaders organiques qui ont été annoncés récemment. Et le système de rendu vers texture a été intégré au système de streaming de texture. Les équipes nous expliquent que cela permettra de gérer les textures créées de manière dynamique en calculant la résolution nécessaire en fonction de la position de la caméra, de diffuser ou créer du contenu à la demande, ou de mettre en cache les textures précédentes. Cette technologie est essentielle pour le Canva Manager, qui est une fonctionnalité permettant de créer des textures dynamiques sur du contenu tel que des panneaux, des badges de noms, des noms de vaisseaux, des numéros de série, etc. Concernant le PU, les équipes ont principalement travaillé sur les zones de sécurité des stations utilisées pour l'Invictus et sur la seconde itération des grandes aires de repos. Des améliorations ont été faites sur les no-fly zones et le travail continue sur horizon. Pour Squadron 42, les équipes continuent de développer les utilisables et le comportement des PNJ. Côté level design, les équipes collaborent avec l'artistique pour créer des routes optionnelles à travers les niveaux, permettant de mieux intégrer les nouveaux comportements des IFPS récemment ajoutés. L'équipe Dogfight travaille sur les comportements d'investigation hors combat qui sont prévalents dans de nombreux chapitres de départ. L'aviage de nombreux points de patrouille et de points d'intérêt continue également. Tout comme les autres équipes, le grand du travail concernait l'Invitus et les différentes zones concernées. Ils ont également amélioré les lumières de nombreuses zones en utilisant les nouvelles sondes en temps réel. REA a aussi été améliorée grâce aux lumières préfabriquées, permettant aux équipes de rapidement faire des itérations si le besoin s'en fait sentir, et garer un éclairage consistant à travers tout l'univers. Pour finir, les lumières ont été ajoutées dans les nouvelles zones de Grimex et à l'intérieur des nouveaux hangars de New Babbage. Après avoir fini leur travail sur la 3.9, les équipes sont passées sur la 3.10, fournissant un support pour les ajouts de Grimex et New Babbage. Ils ont également participé à l'annonce du G12 et toute l'histoire qui s'y rattache. Le Galactapédia continue de s'agrandir, avec de nombreux articles ajoutés récemment, et des discussions ont eu lieu autour des cinq derniers candidats de l'élection Imperator. Nous en apprendrons un peu plus durant les semaines à venir. À noter qu'une nouvelle section texte et lore a été ajoutée à l'issue Council, permettant de rapporter toutes les erreurs que vous pourriez y trouver. Concernant Squadron 42, les équipes ont participé à des sessions de test pour identifier là où des dialogues pourraient permettre de mieux guider le joueur, et ont fourni de nombreux retours aux équipes de design. De nombreux scripts et lignes de texte ont été enregistrés en utilisant des acteurs de remplacement afin de les mettre en jeu aussitôt que possible. En minimisant les délais de mise en place, les futures sessions de tournage avec les acteurs pourront être beaucoup plus efficaces. Les équipes ont également fourni des documents pour la mise en place de plateaux afin de mieux permettre du storytelling à travers l'environnement et des trames de fond que les joueurs pourront découvrir. La Propsteam s'est associée avec l'équipe d'animation afin de retravailler le système d'accroche des objets transportables. Ils ont également aidé l'Invitus avec différents objets comme les projecteurs holographiques et ont créé différents objets pour les barmen. Les objets nécessaires pour la nouvelle factory line de New Babbage sont entrés en production. Cela comprend les holoprojecteurs Mirage, les Simpod Muse et les clés de hacking high-tech. Pour Squadron 42, des versions gelées des vaisseaux, incluant un matériel glacé créé spécialement pour l'occasion, ont été ajoutées, ainsi que des objets sur mesure permettant de raconter l'histoire. Les développeurs ont revisité de nombreux assets déjà existants suite à un changement de code. Cela concerne des milliers d'assets pour s'assurer qu'ils correspondent toujours aux standards de qualité. Ils ont également créé des assets sur mesure pour aider à la célébration de différents jalons de l'entreprise. Côté Squadron 42, les équipes ont travaillé sur les guerriers Vandoul suite à la mise en lumière de la nécessité d'avoir des postures plus extrêmes pour ces personnages. En plus du travail fourni pour la 3.10, l'équipe a terminé de nombreux skins de vaisseaux. Ils continuent leur travail sur l'état des véhicules pour que les différents états puissent être déclenchés à la fois par des actions du joueur, mais aussi de manière automatique. Le développement du support de vie continue, ce qui permettra à terme à ce composant de pouvoir pressuriser et dépressuriser l'intérieur d'un véhicule. L'intégration des boutons du tableau de bord a été terminée et complètement animée pour le cockpit du Gladius. Pour finir, ils ont également commencé à fournir un support pour le serveur matching. Turbulent a livré une fonctionnalité importante permettant aux joueurs de créer des escouades ou des équipes avant de lancer un matchmaking. Ils ont également travaillé sur la fonctionnalité de scénario et son interface. Cela permettra aux opérateurs live d'activer de manière dynamique des missions sur les serveurs PU, comme par exemple l'Inbitus Lotchwick. La persistance à long terme a été améliorée et intégrée à l'interface. NOC, afin de le rendre plus accessible aux membres des équipes qui ne sont pas développeurs. Ils sont désormais capables de faire tourner plusieurs instances d'un même service, en même temps, pour fournir aux joueurs une meilleure expérience durant les événements avec un pic de fréquentation. Le mois dernier, l'équipe Interface a ajouté des marqueurs sur la star map permettant aux joueurs de suivre la flotte de l'Invictus. Les développements des interfaces 3D continuent permettant de remplacer le vieux système qui était basé sur une intégration Flash-moteur. De nombreux progrès sont faits sur le ciblage de vaisseaux, des écrans pour de nouveaux environnements et une mise à jour de l'inventaire. Concernant Squadron 42, les concepts artistes sont en train de terminer le look de l'interface de scanning et sont proches d'avoir un concept définitif pour le style du HUD du Gladius, l'une des interfaces les plus importantes pour Squadron 42. Les équipes continuent leur travail pour la 3.10, comprenant les torpilles de taille 12, des canons laser de taille 7, des effets pour les armes balistiques et l'interruption de quantum du Cutlass Blue. Du travail préliminaire a été effectué sur un vaisseau arrivant prochainement, mais qui n'a pas encore été dévoilé. De nombreuses améliorations ont été faites pour l'effet de réentrée en atmosphère des petits vaisseaux, et évidemment les équipes ont travaillé sur les nouvelles armes électrons. Le travail continue sur le prototype de propagation du feu, et côté code, de nombreux effets ont été ajoutés au système de particules, incluant de l'érosion alpha et du ruban. Le fragment tool a été passé en revue par les équipes et quelques problèmes doivent être réglés avant qu'il puisse être présenté pour une implémentation, mais c'est en bonne voie. Le travail débutait sur l'intégration d'un générateur utilisant Odini. Cela permettra de récupérer notamment le normal et l'alpha à partir d'une simulation de fumée. Les premières étapes de recherche concernant les technologies de destruction continuent. Pour Swadon 42 plus précisément, les équipes ont été occupées avec les toutes premières parties du jeu qui demandent beaucoup d'effets visuels. Les effets intérieurs des comarais et de quelques autres vieilles zones ont été retravaillés pour les remettre à niveau avec les documents de design actuels. Les prototypes d'armes du kingship font de bons progrès également. Comme toujours, j'espère que ce monthly report vous a plu, il apporte son lot d'informations. Je sais qu'il a mis du temps à sortir, mais c'est un format très difficile à mettre en place, afin de vous rendre l'information essentielle, sans que cela soit trop assommant non plus. Je sais que plusieurs personnes m'ont fait le retour sur la difficulté de suivre cette vidéo. Malheureusement, je pense que la seule alternative est de lire le document originel, et à ce jour, je suis plutôt content du résultat final. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci à tous, et des étoiles